bon on va commencer bonjour à tous euh, merci de nous rejoindre pour ce webinaire euh, un petit peu particulier, euh, consacré à un sujet qui n'est pas très souvent traité, euh, le moteur de recherche sur site. Euh, il faut bien préciser, hein, c'est euh, sur site. Euh, et quand on a… Euh, quand on a proposé à IEXT de, de travailler autour de ce sujet-là, euh, on ne pensait pas que ce serait un sujet finalement aussi important euh, euh, dans les attentes. On, on a vu énormément de, de retours sur, euh, depuis un mois sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a une attente assez forte autour de ce sujet-là. Et ce sujet, finalement, on est décidé de ne pas le traiter de façon technique, mais de l'aborder d'une façon plus en connexion avec l'expérience client. Et donc, tout ce qui va être dit aujourd'hui, va être au bénéfice de l'expérience client et de l'expérience que les, les utilisateurs peuvent avoir au travers des moteurs de recherche et surtout aussi ce que les entreprises, les bénéfices que les entreprises peuvent avoir avec, avec le moteur de recherche. Alors Yann, je vais te passer la main pour que tu partages le oui. Menti, en attendant que plus de gens arrivent dans la conférence de euh, Présenter le, le parce que ça c'est un peu tes petits goodies. Je, je vais te laisser présenter le, le, le concept de, de, des Menti en attendant qu'on commence. Absolument. Alors j'ai, je sais pas si ça va marcher mon truc parce que je vois plus ma, ma fenêtre, mais <rire> je pense que vous devez voir le menti. Alors le, le principe est très simple. Comme on est, euh, en, comment on dit, en, en période d'échauffement euh, et que vous êtes en train de rentrer dans la salle euh, pour euh, pour laisser les les quelques euh, retardataires arrivaient tranquillement. Euh, je vous propose une petite question euh, sur menti.com. Il suffit de prendre votre téléphone portable ou, ou votre navigateur et de pointer sur menti.com, M-E-N-T-I.com, et d'utiliser le code 57892636, 57892636, vous l'avez à, à l'écran. Et la question est simple, c'est moteur de recherche sur site, qu'est-ce que ça évoque chez vous je ne vous en dis pas plus. <rire> Moteur de recherche sur site, qu'est-ce que ça évoque vous Erreur par de résultat, conversion, e-commerce, moins fort que Google, intéressant, bof, nul, euh, oui, intéressant aussi, top requête, résultat, la conversion est importante, un élément clé, ça confirme ce que disait Olivier il y a une seconde. On, on s'attendait pas à ce à cet accueil en fait euh, du moteur de recherche sur site. Moi j'en ai été client hein, des moteurs de recherche sur site. J'ai géré ça pendant des années euh, chez Orange, aussi bien en B2B qu'en B2C. Et c'est pas un sujet simple. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un sujet qui int intéresse autant de personnes euh, parmi la communauté des marketeurs. Top requêtes, résultats. Conversion, la conversion, c'est effectivement un des sujets importants. Et je sais pas finalement, euh, on a mené ce, ce cette étude et et, et ce, ce ce webinaire aussi, on l'a mené en Angleterre il y a quelques semaines. Et je trouve qu'on a eu un, un finalement des des retours beaucoup plus mûrs côté français euh, sur ces sujets là euh, et côté e-commerce euh, e aussi. Bien, voilà donc. Euh, Confirmation, Olivier, que que ce sujet-là intéresse nos, nos participants. N'hésitez pas Et à une continuer d'une façon d'une autre. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, moi, je vais reprendre la main, donc, je, ce que je vais faire, c'est que je, je vais présenter un petit peu l'agenda et le déroulé euh, de, euh, du webinaire de ce matin. Euh, donc, Yann, on va commencer avec toi. Tu vas nous présenter les, les résultats de, de, de, de l'étude qu'on a réalisé cet été pour le compte de Yext. Tu vas rentrer un petit peu dans les détails. Hein. Donc, cette étude miroir du côté des consommateurs et du côté des marketeurs, avec un panel... Euh, tu, tu, me, tu, me, tu me rattrapes si, si, si je dis des bêtises, mais autour de 300 marketeurs à peu près. Oui, euh, tout à fait. Des deux côtés du Channel, donc okay. euh, au UK et en France. Ensuite, mm -hmm. on aura quatre interventions euh, euh, avec Cyril Bladier, fondateur de GIE Conseil euh, et de l'agence digitale, Frédéric Cavazza qui est euh, consultant et conférencier en transformation digitale chez CISC. Euh, ensuite, nous aurons Frédéric Canvet, euh, qui est product manager et, et projet, euh, du, euh, au sens des projets du digital au sens large chez Eloquent, plus blogueur sur euh, conseil marketing. Et enfin, Olivier Sauvage, qui est fondateur euh, multiple euh, de euh, Wexperience, Wexit, euh, Marco Polo, et en parallèle de tout ça, Expert UX, UI. Voilà. Donc, euh, après ces quatre interventions, euh, Yann, je te laisserai faire une, une petite synthèse de ce qui a été dit. Euh, mais euh, comme on est, on va être, je pense qu'on va être assez court en temps, pas plus de deux, trois minutes maximum. Hein, et je, et je, tu me permettras de te rappeler un petit peu à l'ordre si jamais on dépasse. <rire> euh, et puis après, on ouvrira une session de questions réponses pendant cinq à dix minutes, si tout va bien. Voilà. Eh ben, Absolument. Euh, Yann, je vais te laisser commencer euh, avec euh, donc les, la présentation en une dizaine de minutes des résultats de cette, euh, de cette double étude à la fois YouGov et webmarketing euh, sur ce sujet euh, qu'on a, qu a, qu a abordé, donc moteur de recherche sur site et expérience client. Voilà. Merci Olivier. Merci, merci Olivier. Il est 11h06, on est encore dans les temps, on va essayer de tenir cet horaire de façon assez stricte parce que ce qu'on voudrait faire aujourd'hui c'est passer un petit peu moins de temps sur cette étude qui va être qui va être mise à votre disposition par Isabelle dans un instant dans le chat vous pourrez la télécharger c'est c'est un dossier qui est assez épais avec plein de voilà merci Isabelle avec plein de le, de détails, d'analyse, de tris croisés, un peu comme toujours à notre habitude. Mais ici, ce que je vais faire, c'est qu'en un temps record, on va passer, euh, euh, comment dire, les, euh, en revue les quelques chiffres vraiment marquants. Et ensuite, nous laisserons euh, la parole à, à nos, nos experts, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Olivier, euh, qui nous donneront euh, leurs recettes euh, et, et leurs leur conseils pratiques. Alors cette étude, elle a commencé avec une autre étude qui a été menée par IEXT et YouGov, la Société d'études de marché anglaise, des deux côtés de la Manche, auprès des consommateurs, il y avait à peu près 3000 au Royaume-Uni et 2 000 en France. Et cette étude, en fait, on l'a prise, on l'a transposée sur les marketeurs de façon à voir quel était... Euh, leur perception de ce que faisaient leurs clients. Et comme ça, ça nous a permis de faire ce qu'on appelle une étude miroir, c'est-à-dire on a regardé les consommateurs, on a regardé euh, les marketeurs, et de comparer les deux. Alors, tout ça, vous le trouverez dans le rapport, mais ici, je vais insister uniquement sur les chiffres les plus importants. Alors, tout d'abord, la première question qu'on s'était posée, c'était euh, de savoir si, euh, pour euh, les marketeurs, le moteur de recherche interne, et donc je répète ici, on parle de moteur de recherche interne, le moteur de recherche sur site, était quelque chose de stratégique ou très stratégique. Et là, je dirais, j'étais un peu étonné parce que la réponse a été unanime. Et alors, non seulement la réponse a été unanime, mais ici, vous ne verrez qu'un chiffre pour les deux pays, parce que en fait, les réponses sont très homogènes entre le Royaume-Uni et la France. Donc, en plus de 70%, nos marketeurs sont convaincus, c'est très stratégique, il n'y a pas de souci. Alors, on passe au truc suivant. La question suivante, c'est est-ce que, OK, c'est stratégique pour vous, mais est-ce que les utilisateurs l'utilisent Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup sur le terrain. Ah oui, le moteur de recherche sur le site, est vraiment pourri, mais de toute façon, les utilisateurs ne l'utilisent pas. Ben, Ce n'est pas vrai, en fait. Ce pas vrai. On arrive à avoir... 63% des marketeurs qui croient, plus de 63%, qui utilisent la fonction recherche sur, sur site euh, de leur entreprise pour trouver des informations. Et ce chiffre est complètement cohérent avec ce que disent les consommateurs eux-mêmes. Et, et alors, aussi, une chose que je me posais, comme une question que je me posais, c'est je me disais, oui, mais ça, ça concerne uniquement le e-commerce et uniquement les consommateurs. Donc, euh, en B2B, ben, ça va être nul. Hein. Ben, pas du tout. En B2B, c'est exactement la même chose complètement cohérent. donc c'est très stratégique et c'est très utilisé. Alors après, euh, on peut se poser la question, ok, c'est utilisé, mais euh, est-ce qu'ils sont satisfaits Alors là, d'abord, on commence par demander aux, aux marketeurs, est-ce que vous pensez que vos, vos visiteurs sont assez ou, ou très, frustre, très fréquemment frustrés par les résultats de la recherche web Et là, la réponse, elle vient aussi comme un coup près. Oui, ils n'ont pas l'air très, très contents non plus du résultat. Bon, ben, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Les consommateurs non plus ne sont pas très contents, à plus de 62 et là, encore une fois, de façon complètement cohérente, au Royaume-Uni ou en France, en gros, euh, comme disait mon vieux prof de maths, peut mieux faire. Bon, c'est stratégique, c'est très utilisé. Ils ne sont pas très satisfaits, mais alors qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas très satisfaits Eh bien, on va passer au point suivant. Ben, C'est quand ils ne sont pas très satisfaits, <coughs> on leur demande qu'est-ce qu'ils font. Ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur votre site, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, les marketeurs, effectivement, disent comme Nicolas, ils vont sur Google, mais pas seulement Google, ils vont aussi dans les magasins. Par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je cherchais un aspirateur. J'étais tellement écœuré de, de, de voir des centaines de milliers d'aspirateurs, ils n'étaient pas capables de trouver ce que je voulais ni de les trier comme je voulais. Bah, je suis allé chez le concurrent parce qu'il y avait le concurrent qui était ouvert, pas de chance. Et je suis allé dans le magasin parce que comme ça, au moins, je pouvais voir le produit. Donc là, pareil, c'est unanime. 94%, ou même plus, pensent qu'ils ont recours à d'autres moyens. Et que quand ils ont recours à d'autres moyens, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Olivier. Eh bien, euh, eh bien, ils vont tout bêtement acheter ailleurs. Comme le disait Nicolas, ils vont chercher euh, sur Google ou ailleurs et ils vont euh, en tirer euh, eh bien, euh, du chiffre d'affaires pour votre concurrent. Et on, par rapport à ça, les marketeurs sont unanimes aussi à, co à considérer qu'une meilleure expérience de recherche sur le site améliorera le niveau de confiance des visiteurs d'entreprise. Ça, c'est bien parce que c'est de l'image, j'ai confiance dans l'entreprise. Ça, c'est sympathique, mais euh, si on passe à l'étape suivante, eh bien, euh, c'est pas seulement de la confiance, ni de l'expérience utilisateur, ni de l'expérience client même. C'est aussi du chiffre d'affaires, on vient de le dire, euh, comme l'a suggéré Nicolas, si on trouve pas, on va chercher ailleurs. Et si on va chercher ailleurs, eh bien, il y a de fortes chances à peu près dans la moitié des cas, pour qu'on aille l'acheter ailleurs. Donc, la conclusion, elle devrait être simple. Et pourtant, euh, c'est là qu'on euh, est tombé de notre chaise. Alors, ils ne sont pas seulement britanniques ici, c'est une petite faute de frappe, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, les chiffres sont complètement cohérents des deux côtés de la manche. Notre étude a révélé également que plus de 81% des responsables marketing, que ce soit britanniques ou français, trouvaient que leur moteur de recherche était assez satisfaisant. Donc euh, finalement, ça ne marche pas bien, c'est plutôt mauvais. Les clients s'en vont et vont acheter chez mon concurrent, mais finalement, tout va bien et on va laisser les choses comme c'est. Comme peut-être parce que, ben justement, peut-être parce que je ne sais pas comment réparer les choses. Et c'est là que je vais m'arrêter, puisque c'est là que notre étude s'arrête. Je vais vous proposer un autre menti. Alors, je vais. En, en réaction en à, à ces chiffres. Et, et je redis encore que le, le, le rapport initial, qu'il y aura un deuxième rapport qui sera produit à l'issue de ce webinaire avec tous les insights de, de, de ce qui sera dit pendant cette matinée. -là. Mais le rapport donc, est dispo intégralement. Dans le chat, on l'a partagé en début d'intervention. Voilà, vous avez l'autre Menti, vous pouvez toujours pointer sur menti.com. Si vous n'avez pas réussi à lire le QR code, c'est 560 39 119. Est-ce que ces résultats vous étonnent A priori, ça ne vous étonne pas beaucoup. Je rappelle que, comme vient de le dire Olivier, on va produire un rapport beaucoup plus, beaucoup plus étoffé que celui qu'on a déjà produit, de façon à, à enrichir nos, nos insights et aussi fournir des, des, conseils pratiques qui vont permettre aux marketeurs d'aller de l'avant. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pas très, qui sont un peu surpris quand même, mais, mais, mais, une majorité qui ne sont pas étonnés finalement. Je dois avouer aussi, euh, en tant qu'ancien client de ce genre de solution, euh, le, le, directeur web sait qu'il va se faire taper sur la tête un jour ou l'autre, si c'est pas continuellement d'ailleurs, euh, et souvent en interne d'ailleurs. Et souvent en interne. Bien, je vous laisse continuer à voter et puis je repasse la main à Olivier. Et maintenant, j'ai rempli mon contrat, j'ai moins de 10 minutes. OK, super. Bah écoute, merci Yann. Euh, donc, on va repartir sur la sur la présentation. Donc là, je, je vais repasser euh, la main à Cyril. Alors, Cyril, excuse-moi, j'ai fait une petite erreur dans ta, présent, ta, ta présentation tout à l'heure. Donc, c'est bien business online. Euh, et tu vas, euh, pendant une petite demie, dizaine de minutes, aborder plutôt les impacts en amont, autrement dit, avant d'arriver sur le, sur le site, euh, et puis aborder les aspects de, de tracking et de conversion. Voilà, eh bien, écoute, je, je te passe la main. Merci Olivier, pas, pas de souci pour la coquille, hein, c'est vraiment pas de, pas de problème. Et merci d'avoir corrigé en tout cas. Euh, oui, moi, ce qui, ce qui est un des premiers points qui m'a surpris dans cette étude, c'est le gros paradoxe entre on a conscience du problème, mais bien qu'on ne mesure pas, bien qu'on n'optimise pas, et alors qu'on pense que c'est stratégique. Et euh, d'un côté, on pourrait se dire effectivement que euh, tous les directeurs marketing qu'on a interrogés sont, sont conscients du problème et de, de l'enjeu du moteur de recherche interne, mais dans le même temps, ils sont assez inactifs. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez fréquent dans beaucoup d'entreprises et on a conscience d'un problème, mais entre le fait d'être conscient d'un problème et d'agir pour le réussir, mais ce qu'ils font place pour le, pour le corriger Il y a souvent un écart qui est assez, qui est assez conséquent. Mais ça, c'est quand on voit le mauvais côté de, de l'histoire, quand on voit le bon côté de l'histoire, je pense que ça peut être aussi une très bonne opportunité pour justement ceux qui sont prêts à faire quelque chose en se disant que c'est probablement un moyen de différenciation, c'est-à-dire quand on sait que dans son écosystème, il y a de grandes chances que ses confrères ne fassent rien pour améliorer les choses, je pense que c'est probablement un levier de diversification et d'amélioration de l'expérience client. Donc ça, c'est probablement une piste intéressante à travailler pour ceux qui cherchent aujourd'hui des éléments pour se différencier. Tu peux passer sur la, la suivante. Donc, l'hypothèse que je, que, je, que je mets, et ça, je me base à la fois sur mon usage perso et puis également sur mes clients, parce que je fais du du, enfin, du digital depuis 2001. Donc, ça fait quelques années maintenant, les 20 ans que je suis dans, dans la partie. Euh, 10 ans entreprise et 10 ans, et 10 ans dans la boîte que j'ai créée. C'est que, créé. que quand vous êtes sur une marque très forte ou sur un produit très fort et que… Euh, L'internaute B2C ou B2B veut absolument votre produit ou votre marque. À la limite, l'expérience client, elle est pas, est, ça ne peut pas être au second plan. Si vraiment la marque est très, très forte, qu'on veut absolument votre produit ou votre service, on fera ce qu'il faut pour le trouver, même si l'expérience client est un, est un petit peu mauvaise. Alors, C'est surtout vrai pour les industriels. Je pense que dans le retail, c'est un petit peu moins vrai. Quand vous avez un produit que vous distribuez, qui est distribué chez d'autres concurrents, là, si l'expérience client n'est pas très bonne, si le moteur de recherche n'est pas très bon, on risque d'aller chez le concurrent, c'est-à-dire que le seul élément qu'aura un réseau de distribution pour fidéliser un client et le faire rester malgré une expérience assez défectueuse, c'est le programme de fidélisation. Mais est-ce que c'est suffisant pour maintenir un client et faire en sorte qu'il reste sur le site alors que son expérience n'est pas bonne En revanche, si vous êtes sur un marché où les marques ne sont pas importantes, le consommateur ou l'acheteur pro euh, cherche surtout un, une réponse à un problème ou à une solution. Là, clairement, euh, c'est ce que disait Yann dans son introduction, euh, là, vous perdez un client, il va ailleurs, il revient en arrière, il repasse sur Google et il va sur le site qui est positionné euh, juste avant vous ou juste après vous dans le, dans le, dans le référencement euh, sur le, sur le mot-clé en question et vous l'avez perdu. Et ce qu'on a tous constaté, c'est pas dans l'étude, mais on a tous constaté, on a bien vu que très souvent, très, très souvent, euh, Google est le meilleur moteur de recherche interne d'un site. Enfin, c'est impressionnant. Euh, on n'arrive on pas à trouver une information sur un site, on vient en arrière, on fait la recherche sur Google, on arrive à la trouver sans aucun problème. Et même sur des très, très grosses boîtes américaines, moi, ça m'a surpris récemment, j'ai des jumeaux qui ont 5 ans, je les ai emmenés à Disneyland, à Disneyland Paris, et j'avais de meilleures infos de, de ce qui se passait chez Disneyland en passant par Google que directement sur le site de Disneyland. Euh, quand, quand on a peu de performance, moi, j'ai mes deux hypothèses, donc là, je, je sors un petit peu de… de de l'étude, ça hein, c'est ma réflexion personnelle sur le sujet. Euh, soit ça vient d'entreprise, euh, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui euh, aurait mal réussi à, à, à gérer son moteur interne, à gérer ses produits, ses descriptions de produits, etc. Mais cette hypothèse, elle me paraît un petit peu légère, parce que l'entreprise quand même connaît ses produits, elle sait de quoi elle parle, et donc elle doit arriver à les présenter correctement. Donc, j'ai mis plutôt une hypothèse, ça vient du côté client et en fait d'une absence ou d'une mauvaise connaissance. Euh, des clients. Ça, j'ai lu quelques études euh, anglo-saxonnes euh, assez récentes sur le sujet. Globalement, les, les, les directeurs généraux euh, trouvent que la, la connaissance client par les équipes marketing, il y a un petit hiatus quand même, il y a pas mal de travail, de, de choses à faire là-dessus. Donc, peut-être qu'en fait, si un moteur de recherche interne n'est pas très, très efficace, Probablement, ça peut venir, c'est vraiment une hypothèse, hein, et c'est aussi basé sur le, le constat que je fais depuis 20 ans dans, dans le digital, probablement que ça vient euh, d'une absence ou du manque de connaissance du comportement du client en ligne. Je ne parle pas du offline, je parle vraiment du online. On s'aperçoit qu'il y, y a très souvent un décalage entre la, la perception qu'une entreprise a du fonctionnement des clients et ce qu'ils ont réellement en tête, leurs recherches, leurs problématiques, etc. Euh, et, euh, et par rapport à ça, je fais le lien avec une étude qui m'a vraiment surprise, qui, qui, qui compile des données qui viennent de Google, d'Ipsos, d'Avas, etc. J'en ai vu très peu de relais en France et pour moi, elle est vraiment, euh, elle est vraiment majeure. Euh, il y a deux éléments qui ressortent très fortement dans cette, euh, dans cette étude. C'est l'explosion totale des recherches non-brandées, c'est-à-dire des requêtes d'internautes sur des moteurs de recherche tels que Google, qui ne vont contenir aucune marque. Vous voyez les croissances, c'est plus 31% il y a trois ans, ans, plus 56% il y a deux ans, plus 113% l'année dernière. C'est vraiment une explosion phénoménale. Ça a doublé en cinq ans sur mobile. Google dit qu'aujourd'hui sur mobile, 80% des recherches sont non-brandées. Et l'étude dit que c'est assez saisissant de voir des marques qui continuent à investir des millions de dollars pour, pour promouvoir leur marque, alors que le consommateur, quand il est en ligne, il va tout chercher sauf, sauf la marque. Donc, il y a tout ce qui est assez conséquent là-dessus. Et euh, l'étude se complète en disant qu'aujourd'hui, il y a une forte émergence des, des, des, des internautes brand agnostiques, donc totalement agnostiques en matière de marque. Ils cherchent un produit, ils cherchent une solution, ils cherchent une réponse à un problème. Ils n'ont absolument aucune idée préconçue de savoir telle marque ou telle marque. Euh, Avas euh, complète en disant qu'aujourd'hui, les trois quarts des marques peuvent disparaître sans, sans que ça ne perturbe absolument absolument personne. Et le vrai challenge par rapport à ça, et qui fait qu'à mon avis, la tendance ne va faire que s'accroître, c'est euh, les millennials qui aujourd'hui sont très, très peu nombreux à être, euh, à être, fidèles, à être fidèles à une marque. Et euh, je pense qu'une solution à ces problématiques de, de moteur de recherche interne, à la fois, ça vient effectivement de l'amont et une nécessité de, de, de développer une vraie euh, centricité client, une vraie connaissance client de leurs besoins, de leurs attentes, tels qu'ils sont exprimés en ligne, pas tels qu'on les a quand on est dans du offline, et après mettre des outils de, sur son site des outils de tracking extrêmement précis pour savoir très précisément par rapport à ces canaux d'acquisition et à ces dispositifs mis en place sur le site, très précisément, produit par produit, ce qui convertit, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec des tableaux de bord très très développés et très analytiques. Voilà, j'ai 6-7 euh, voilà, minutes, donc je suis resté dans ah, super, les 5 minutes Cyril. que vous m'aviez données. Merci un, beaucoup, un grand merci, un grand merci. Euh, on, on va passer à l'intervention de Fred Cavazza. Donc, euh, toi Fred, euh, tu vas plutôt euh, commencer avec euh, la problématique de la requalification des sources d'acquisition de trafic. Euh, et ben, écoute, je, je te laisse la parole. Tout à fait, merci Olivier. En fait, ce n'est pas vraiment une problématique, c'est une, une constatation. Euh, il y a quelques années, euh, si vous vouliez faire du commerce en ligne, bah, il fallait trouver du trafic. Il y avait le trafic naturel et il y avait également le, le, le trafic qui provenait d'autres supports, notamment les moteurs de recherche, notamment les plateformes sociales. À partir du moment où ces moteurs de recherche et ces plateformes sociales ne sont pas des concurrents, on peut utiliser tout le budget qui a à notre disposition pour pouvoir acquérir du trafic. C'est du trafic qui sera utile, d'accord Donc, on crée une, une, une volonté chez l'internaute, on incite l'internaute à aller quelque part. C'est quelque chose qui bénéficie nécessairement à celui qui va payer. Le problème, c'est qu'on est en 2021. On constate aujourd'hui à la fois les moteurs de recherche et les plateformes sociales, maintenant, elles intègrent des fonctionnalités marchandes. Regardez les captures d'écran que vous avez sous les yeux. Faites une recherche sur un jeu vidéo, par exemple dans Google, là en l'occurrence, c'est le dernier Call of Duty. Vous allez voir que dans Google Shopping, on vous propose d'acheter directement sur Google. Idem sur Facebook, on a la fonction des, des, des, des boutiques en ligne intégrées. On peut directement acheter sur Facebook. Je ne suis pas en train de dire, on va faire un lien direct entre une boutique en ligne qu'on héberge nous-mêmes et on va... non, non, non, non, tout se fait à l'intérieur de l'application Facebook. Donc là… Je rejoins le terme qu'a utilisé Olivier, cette constatation devient un problème. Ça devient un problème parce que les deux plus grosses sources de trafic qualifiées que l'on paye, les moteurs de recherche et les plateformes sociales deviennent des boutiques concurrentes. Donc, on va acheter à la concurrence. Ça, c'est un gros problème pour les marques parce qu'elles se font euh, quelque part court circuitées parce qu'elles perdent le contact avec le client, parce qu'elles sont reléguées au statut de fournisseur. Ça, c'est un gros souci. Donc, méfiez-vous de, euh, des habitudes qui ont été prises sur les 20 dernières années. Non pas qu'on ait beaucoup d'autres alternatives, parce que ça reste compliqué de trouver du trafic, du trafic qualifié en dehors des moteurs de recherche et des plateformes sociales, mais sachez juste qu'aujourd'hui, en fonction des catégories de produits, on peut faire de l'achat directement sur Google, directement chez Facebook ou Instagram. Donc, ça, c'est important à avoir ça en tête, de savoir que ce ne sont plus que des moteurs de recherche ou des plateformes sociales, c'est aussi des boutiques en ligne. On a également une autre constatation, toujours dans cette série de l'amélioration, de l'enrichissement des moteurs de recherche. Le témoignage qui a été fait juste avant sur Disneyland est tout à fait pertinent, c'est je trouve des meilleures informations sur Google que sur, que sur le site de Disneyland. Effectivement, au fil des ans, plus on avance et plus Google est capable de nous fournir des réponses à nos questions avec des extraits, les fameux snippets, et avec de l'information structurée. Par exemple, sur des horaires d'ouverture, par exemple sur, je sais pas moi, quelle taille fait le coffre de telle voiture, ce genre de choses. Donc, l'information, on va la trouver directement sur Google. Ça, ça veut dire que l'internaute n'a plus besoin d'aller sur le site de la marque. S'il ne va plus sur les sites de la marque, on ne peut plus déposer un cookie sur son ordinateur. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de le reconnaître en se disant eh, « mais cet internaute, ouh, je le reconnais, il a demandé des horaires d'ouverture pour telle boutique » ou alors « oh là là, il s'est renseigné sur la taille du coffre de tel, tel modèle de voiture ». À partir de là, on peut commencer à lui fournir du contenu intéressant. On peut l'envoyer vers l'information qu'il cherche, on peut le recibler, le retargeter, on peut faire tout un tas de choses, on peut constituer un profil en fonction de ses intérêts ou des questions qu'il a. Mais si l'internaute ne va pas sur votre site web, on ne pose pas le cookie, et comme, enfin, on, ne coupe pas, on, on ne pose pas un cookie interne, un first-party cookie. Et comme aujourd'hui on bloque les third-party cookies, les cookies externes publicitaires, l'internaute qui a une intention d'achat, l'intentionniste, il est déclassé. On va le retirer de la cohorte intentionniste pour le mettre dans la cohorte visiteur lambda. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on ne sait pas comment aborder ce client. On l'aborde de façon générique alors qu'il a quelque chose en tête de très précis, à savoir c'est quoi les horaires d'ouverture de telle boutique ou c'est quoi la dimension du coffre de telle voiture. Donc là vraiment, on a un second problème, c'est si vous ne vous méfiez pas, Google fournira les réponses aux questions des clients à votre place. Ceci nous amène à la dernière constatation, c'est qu'au fil des années, au fur et à mesure que qu'on euh, a des grandes sources de trafic, les moteurs de recherche comme Google, les plateformes sociales comme Facebook, Instagram ou même, euh, ou même Pinterest ou tout ce que vous voulez, procèdent à des enrichissements fonctionnels. Donc, ils proposent toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de contenu. Et ben, on a des internautes qui vont changer d'habitude. On a par exemple des internautes qui vont aller directement faire leur recherche sur Amazon. Pourquoi Parce qu'il y a un choix qui est extrêmement vaste, parce qu'on a des avis, parce qu'on a tout un tas de photos et parce qu'on a du contenu. Allez faire une recherche générique sur Amazon, vous allez voir les contenus, les articles qui sont proposés, c'est tout à fait intéressant. Donc, d'un côté, si je veux de l'information de, de, de, de qualité, si je veux un petit peu de matière pour m'aider dans ma décision d'achat, ben, je vais directement aller là où ça se passe, sur Amazon. Et là, on court circuite tout le monde. D'un autre côté, on a des nouvelles modalités de recherche, la recherche vocale, la recherche visuelle. Regardez ce qu'il est possible de faire sur, sur, Google, sur votre smartphone avec Google Lens ou sur des plateformes comme Pinterest. Voilà, Vous lui proposez une image ou vous, vous vous prenez en photo, le moteur de recherche visuelle va vous remonter des, des équivalents. Bref, tout ça pour dire que la concurrence muscle son jeu et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites vous bah, Vous laissez des nouvelles habitudes s'installer et ça, ce n'est pas bon. Donc, si on récapitule, on a aujourd'hui des sources de trafic euh, qui étaient inoffensives, qui sont devenues des concurrents. On a euh, des euh, réponses qui sont directement apportées par les moteurs de recherche externes qui font que les internautes ne transitent plus par le site, donc que vous ne pouvez plus les suivre, les étudier ou les qualifier ou personnaliser la réponse que vous allez leur apporter. Et nous avons des nouvelles habitudes qui sont prises par les internautes. Si on met tout ça ensemble, ça peut commencer à poser un gros, gros, gros problème. Donc là, définitivement et résolument, les annonceurs doivent agir pour pouvoir essayer de trouver des réponses à ces, à ces problèmes Merci Fred, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre un petit peu à la fin dans les, dans les questions-réponses. Maintenant, je vais passer la parole à, à un autre Fred, Fred Canvey. Euh, donc toi Fred tu avais, alors vous, vous avez déjà échangé <coughs> pardon avec Yann euh, la semaine dernière, tu as déjà donné euh, euh, sur les six conseils que tu vas nous présenter, euh, tu, tu en as déjà évoqué trois la semaine dernière dans un replay, d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir partager le, euh, le lien dans le, euh, dans le chat, tu vas revenir sur, euh, très rapidement sur les trois premiers conseils que tu avais déjà évoqué la semaine dernière et puis tu vas nous, nous, nous en délivrer trois nouveaux euh, mmh. donc euh, je, je te passe la parole. Alors en fait, euh, bonjour à tous. Alors moi, en fait, je vais prendre ma casquette de, de Growth Hacker, puisqu'en fait, c'est un petit peu ce qui m'intéresse, c'est cette partie conversion. Euh, et c'était un des mots-clés qui est apparu dans, dans le sondage tout à l'heure, puisque c'est vrai que le moteur de recherche est essentiel. Euh, je l'ai montré dans la slide juste avant, un bon moteur de recherche converti 1,8 fois mieux qu'un moteur de recherche lambda. Donc, en fait, c'est vraiment un, un travail qu'on doit faire. Et ce n'est pas un travail simple. Alors La première chose à faire, et c'est vrai que c'est un truc très simple que vous pouvez faire maintenant, tout de suite, même pendant ce, ce webinaire, c'est de vérifier la compatibilité de votre moteur de recherche avec le smartphone. En fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a une tendance à ajouter de l'interactivité. Euh, moi, bah, en particulier, bah, je suis spécialiste chatbot aussi, et chat, et donc, en fait, je vois qu'il y a des conflits parfois entre le moteur de recherche sur mobile et le chatbot. Et à chaque fois que moi, je mets en place un projet, systématiquement, je dis, regardez sur mobile comment ça se passe, regardez le parcours client et le moteur de recherche. Parce que vous avez parfois la petite pastille de chat qui remonte en haut et qui vient masquer en fait une partie du moteur de recherche. Donc, première euh, bon, première chose à faire, hyper simple, vérifiez que votre moteur de recherche n'est pas cannibalisé par euh, le, euh, bah, bah, les petites fenêtres de chat. Deuxième chose, euh, on en a parlé avec Yann, et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est les avis clients. Je dis toujours que les clients contents de maintenant sont vos clients contents du futur. Le moteur de recherche qui va intégrer les avis clients va véritablement faire la différence. Il euh, y a pas mal d'études qui montrent que 72% des internautes renoncent à un achat avec un avis négatif et au contraire 60% des internautes achètent un produit parce qu'ils ont vu des avis positifs donc c'est pour ça qu'en B2C comme en B2B il est essentiel de rajouter des avis dans son moteur de recherche parce que les gens veulent chercher le meilleur produit alors les avis on peut les mettre de plusieurs manières soit en fait en critères vous avez même là, si vous regardez sur, sur certains moteurs par exemple Amazon ou autre et eh ben en fait vous avez la possibilité de trier comme ça selon les meilleurs produits et parfois les gens quand ils disent bah je veux vraiment acheter le meilleur produit, il faut vraiment se mettre dans cette psychologie-là et c'est vrai que c'est ce qu'on va voir juste après avec Olivier, avec Olivier Sauvage, il faut guider les personnes et leur donner le chemin le plus court pour arriver au bon résultat. Donc en fait le, la limitation et la publication, enfin euh, l'utilisation des avis à la fois dans les résultats mais également dans mon moteur de recherche est un vrai plus. Alors pour avoir ces avis il faut les solliciter, c'est super important parce qu'en fait si vous n'avez pas une démarche proactive, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir en fait uniquement les gens qui vont déposer des avis de manière euh, enfin, spontanée. Et euh, ce qu'on constate, c'est que majoritairement, les avis sont plutôt négatifs parce que tout simplement on dit toujours une personne mécontente va en parler à sept, une personne contente à trois, c'est tout le temps en fait les gens qui sont plutôt mécontents ou qui ont une émotion positive, négative qui vont en parler et c'est pour ça que je dis toujours que lorsque vous voulez publier des avis il est essentiel de les solliciter et on les sollicite avec tout simplement un dispositif d'écoute client à chaud ou à froid qui permettent en fait de demander l'avis au client. Alors Il y a plein d'astuces pour avoir les avis, euh, bien sûr, le, le plus souvent, c'est de mettre l'avis juste derrière l'acte d'achat, etc. ou quand il, la personne reçoit le produit. Une petite astuce aussi qui fonctionne très bien en e-commerce, e c'est le message vocal. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a reçu son produit, vous utilisez des solutions de téléphonie, qui vont en fait déposer un message vocal sur le répondeur téléphonique de la personne avec un petit message qui n'est pas un message enregistré, mais un message qui est fait comme si une personne parlait au téléphone, donc vraiment, on est au téléphone, on dit bonjour, je suis Frédéric du site e-commerce Bitul. Vous venez d'acheter un produit. Si vous avez un souci, appelez la hotline au oh, machin, blablabla, bla, bla, bla, ou laissez-nous un message sur le formulaire, etc. Et si vous avez deux secondes, laissez-nous également un avis. Ça nous fera plaisir, ça permettra d'avoir un retour. Bref, ce petit, euh, cette petite astuce-là, qui a un coût qui est relativement modique, puisque c'est à peu près le coût d'un SMS, bah, va permettre tout simplement d'augmenter de manière très, très, très significative le nombre d'avis, mais également. Le, le, le réachat. Donc ça, euh, petite astuce qu'on peut utiliser pour améliorer vos conversions. Donc première chose, les avis dans le moteur de recherche. Deuxième chose, aller solliciter ces avis et pas uniquement avoir des avis spontanés. Un autre point également, et ça euh, c'est euh, mon dada, la conversion et quand on parle de gros hacking, on parle énormément de cet aspect euh, Qu'est-ce qui se passe sur le site et comment on va faire C'est tout simplement la partie mesure. Alors souvent, en fait, un des problèmes que je vois chez les marketeurs, c'est qu'ils se disent, ah bah tiens, le client pense que, ah je pense que. Le but en fait, c'est plus d'imaginer, mais de voir véritablement ce qui se passe sur le site Internet et voir comment fonctionnent les internautes et ce qui va, ce qui ne va pas, où ils sont bloqués. Et pour cela, en fait, ben, un des fondamentaux et un des essentiels, c'est tout simplement d'utiliser des outils de mouse tracking euh, que vous connaissez sans doute. C'est tout simplement pouvoir visualiser le parcours du client sur le site Internet et voir ce qu'il fait. Euh, il y a plein de solutions. Bien sûr, le, le classique Hotjar euh, qui, qui est gratuit, mais enfin, gratuit pour un certain nombre de navigation, mais qui est pour moi est un petit peu lourd au niveau de, de, de, de la navigation sur le site. C'est quand même un petit peu la navigation. Mais bon, voilà, si vous avez que quelques tests à faire, utilisez Hotjar, vous avez Lucky Arrange, vous avez SmartLook, vous avez aussi Yandex. Si vous utilisez Yandex en, en, en analytics, ben, il dispose, en fait, gratuitement d'un petit outil de, de recording. Donc, grâce à ça, en fait, vous allez voir, en fait, ce que font les internautes et vous allez voir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils renoncent à une visite? Est-ce qu'ils ne trouvent pas les résultats, etc. Bien entendu, ça, c'est euh, ce que vous avez à votre disposition vous pouvez mettre, mais n'hésitez pas aussi à vous inspirer des meilleurs de la classe, puisqu'en fait, vous avez des grosses entreprises qui dépensent des, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros avec des armées d'ingénieurs qui développent des choses. Donc, appliquez ce que font les meilleurs. Regardez par exemple ce que font Amazon et les autres. Et en particulier, ça, on arrive à mon quatrième point qui est tout simplement de donner plus de visibilité au moteur de recherche. Et si vous regardez Amazon, vous voyez bien en fait que le moteur de recherche, il est super visible. Parce qu'en e-commerce, alors euh, je ne sais pas si c'est euh, le cas pour vous, vous pouvez même le mettre en, en commentaire, euh, là, il y a certaines études qui indiquent que le moteur de recherche à lui tout seul peut représenter jusqu'à... 13,8% du chiffre d'affaires, 13,8% du chiffre d'affaires. Donc, euh, quand ça représente quasiment euh, allez, euh, 15% du chiffre d'affaires, bah ça doit être euh, optimisé le mieux possible. Et donc, en fait, si vous regardez euh, ben, Amazon ou même des sites e-commerce, je vous en ai mis ici en bas deux exemples. Je vous ai mis euh, le site e-commerce de Spartoo et de, Spar de Sarenza. Vous pouvez voir en fait que le placement du moteur de recherche, est totalement différent. Si on voit, euh, par exemple, le, le moteur de recherche de Sarenza, il est tout à fait à droite. Relativement plus visible, un peu grisé. Au contraire, si vous allez sur Partout, vous allez voir qu'il est bien visible et totalement au centre. Donc en fait, c'est vraiment important parce que c'est le filet de sécurité. Quand une personne elle cherche, elle trouve pas, elle va utiliser par exemple pour le, pour le cas de Partout, elle va utiliser ses, ses recherches classiques sur les, les produits. Si elle trouve pas, ben en filet de sécurité, elle va dire tiens, ben je vais utiliser mon euh, moteur de recherche pour trouver quelque chose. Et plus le site est complet. Plus le site est complexe, plus il faudra en fait gagner en visibilité. Sachant qu'aussi, il y a des optimisations au niveau de la taille du moteur de recherche. On considère qu'il vaut mieux laisser un minimum de 30 caractères dans la fenêtre de recherche, minimum, parce que plus vous allez avoir une fenêtre petite, plus les gens vont se brider dans la recherche. Donc, si la fenêtre est trop petite, ils vont taper peu de mots-clés, et donc, on va arriver sur trop de résultats. Voilà. Un autre point également euh, dans l'optimisation, c'est euh, l'analyse des recherches qu'on aboutit, le zéro résultat. Euh, les pages zéro résultat, c'est quand la personne va taper un, un résultat et qu'il n'y aura rien du tout. Donc, il y a quelques pratiques et bonnes pratiques simples. Proposer les meilleures ventes quand il n'y a pas de résultat, les derniers produits consultés, des gammes, des rayons, donc le top produit, une offre spéciale. Bref, il faut vraiment très régulièrement regarder euh, ben, Bon, toutes les semaines, c'est un petit peu trop, mais au moins une fois par mois, identifier les produits stars. Les produits à précommander ou tout simplement optimiser le moteur de recherche pour les recherches qui ne donnent rien. C'est vraiment un travail de fond qui doit être enrichi régulièrement. Et euh, bah, les, les mots approchants ou les, ou les erreurs. Si vous tapez par exemple pas gros acquis en entier mais avec des fautes d'orthographe dans certains moteurs de recherche, essayez par exemple sur Amazon, vous verrez une recherche très, très tronquée avec trois euh, quatre mots, ça donne le bon résultat. Donc cette mesure en fait est vraiment importante. Et vous pouvez même dans certains moteurs appliquer des boosts et des règles d'exclusion pour favoriser ou défavoriser des produits. Alors je vais dans les commentaires, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, mais ça permet quand même de valoriser des produits stars. C'est vraiment aussi du, euh, de la sémantique. Euh, dire à une personne, voilà, votre recherche ne donne aucun résultat ou aucun produit ne correspond à votre recherche, c'est très négatif. Ça, ça donne en fait une, une impression, ok, il n'y a rien, je ne peux rien faire pour vous. Au contraire, il faut essayer d'entraîner le client dans une spirale positive. Donc, essayer des termes beaucoup plus explicites comme par exemple, désolé, nous n'avons pas trouvé de produit correspondant à votre recherche, n'hésitez pas à taper un autre mot-clé ou à utiliser une menu de navigation pour retrouver le, le produit que vous souhaitez. Et là, en fait, on se donne encore une nouvelle chance encore. Et encore une fois, on peut se, se donner encore une nouvelle chance en ajoutant, par exemple, un chat, un chatbot ou, par exemple, en laissant la possibilité à la personne de vous laisser un message, d'avoir un formulaire de contact ou un numéro de téléphone ou de chatter encore une fois avec un conseiller. Ça, c'est une bonne pratique que j'ai euh, volée à, à Olivier euh, de, de, de que, pas Olivier Sauvage, mais un autre Olivier, de réussir son site e-commerce. Et vous verrez, c'est quelque chose d'important, c'est essayer de garder la personne. Elle trouve pas le résultat, mais il faut déjà travailler la sémantique et ensuite lui proposer d'aller plus loin. Un dernier point, et là j'aurais dépassé un légèrement le timing, c'est tout simplement d'aller travailler sur la recherche visuelle. Et ça, ça fera une excellente transition à ce que va présenter Olivier dans quelques minutes sur le fait qu'on est tous des chasseurs cueilleurs modernes, c'est qu'en fait, il faut travailler la recherche visuelle. Et je vous ai mis en fait tout en bas ici à droite, un, un exemple avec la belle et la graine qui propose en fait, bon certes, l'autocomplétion, etc. Mais en fait, dans leur moteur de recherche, quand vous tapez un mot, vous tapez melon, graine de melon, etc. Ils vont afficher directement dans le moteur, en gras le mot-clé, ils vont afficher la photo du produit et le tarif. Donc Pour l'expérience utilisateur, c'est vraiment génial parce que c'est une double bénéfice. Visuellement, il a la confirmation que c'est son beau produit. Ergoniquement, il est à un clic. Et c'est très différent de, des autres outils ou d'autres moteurs de recherche où eh ben, on va avoir une liste de recherche recherches comme le bras avec 50 résultats, etc. Et on va dire, ah non, mais 50 résultats, il y en a trop. Trop de choix, tu le choix. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Dernier point et là je m'arrête. Euh, travaillez également d'avoir de moteur de recherche s'il est disponible des têtes de gondole. Et là vous allez sur place, de marché, place du marché.fr et vous pouvez voir en fait quand vous tapez un moteur de recherche qui arrive wow, full, si full size, full screen, et ben en fait vous avez la possibilité de voir donc des têtes de gondole sur différentes catégories de fromages. Par exemple fromage, euh, vous cherchez ce que vous voulez et dans ce moteur de recherche là vous avez donc des, des, euh, des rayons, vous avez des catégories, des top produits, des visuels et encore une fois les avis. Donc voilà, donc, ça, c'était quelques-unes quelques des bonnes pratiques, orientées conversion. Merci Fred. Euh, écoute, tu as tenu les délais. Euh, c'est top, c'est vraiment, vraiment top. Bon, maintenant, je vais passer la, la parole à Olivier. Olivier Sauvage. Donc toi, tu vas avoir… Euh, là, là je te, je te laisse prendre la main. C'est toi qui va partager les grands parce que ta présentation est un petit peu plus longue. Euh, et donc, tu vas, tu vas nous expliquer un petit peu quels sont les… les, les comportement des, des, des clients et utilisateurs. Donc, tu vas avoir une approche un peu UX UI hein, sur, sur cette partie-là et comment le, le cerveau fonctionne dans un processus de, de, de recherche sur un site. Donc, je te laisse partager le, le, le, ton, ta tu as Normalement, tu as la main, hein, tu, peux, tu, tu peux le faire. D'accord, merci beaucoup Olivier. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Yann et Olivier aussi d'avoir invité à ce webinaire. Euh, ça me fait très plaisir. Et effectivement, je vais euh, j apporter peut-être ma touche du X, designer, du X UI designer, comme on dit, euh, puisque euh, je remercie Fred, en fait, euh, il, a déjà dit pas mal de, il a déjà donné pas mal de best practices et du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir une approche un petit peu euh, différente, c'est euh, sur la manière justement dont en fait, les, les internautes ou les, les clients ou les prospects euh, cherchent en fait sur un moteur de recherche. Alors, ce que je veux dire, évidemment, en fait, c'est valable pour tous les moteurs de recherche, mais euh, on va voir que sur les moteurs de recherche internes, c'est important de s'attacher à la mise en forme des choses, à la façon dont les gens regardent les choses. Alors pour démarrer, je voulais faire un petit flashback sur le passé et revenir à quelques dizaines de milliers d'années en arrière. Euh, pour vous dire une chose déjà très importante qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on euh, est des homo sapiens sapiens. Hein, je ne sais pas si vous savez ça, euh, on a un très gros cerveau et ce, fourbeau, il a, ce cerveau il a été formé il y a bien longtemps euh, bah, quand on était encore tous des chasseurs-cueilleurs, donc quand on passait la, plupart de, la moitié de notre temps à chasser ou à, à ramasser des plantes dans la savane. Euh, et depuis, euh, bah, notre cerveau n'a pas tellement évolué. Donc on, en réalité, on a, on a acquis énormément d'habitudes et de façons de fonctionner euh, de cette époque-là, euh, qui était une époque quand même nettement plus simple que celle qu'on vit aujourd'hui. Alors j'essaie de passer ma slide. Euh, alors, pourquoi ça ne marche pas <rire> Voilà, euh, qui était un monde beaucoup plus simple que le monde actuel. Et euh, si, je résume, euh, si je, je, je, je résume un petit peu grossièrement les choses, euh, avant, on était environné d'un monde relativement euh, simple. Alors, ça, c'était la savane. On était censé chasser les bisons, les mammouths et autres animaux. Euh, et si on compare le chasseur-cueilleur euh, d'autrefois à celui d'aujourd'hui, euh, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Et on se rend compte que quand on va en chasse sur le web pour acheter un produit, on va se retrouver confronté à des choses qui sont, a priori, quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Alors là, j'ai pris un exemple très simple que tout le monde connaît bien, mais j'aurais pu prendre ces pour forcer un petit peu le trait. Et euh, on voit il euh, y a beaucoup plus de complexité dont on va se trouver face à nous sur une interface. Et la question, c'est de savoir comment on va faire, euh, et ça, c'est vraiment un gros sujet actuel, comment on va faire pour guider, euh, attirer, scotcher l'utilisateur et l'engager, alors notamment pour la recherche, mais également pour l'idée à trouver le plus rapidement possible ce qu'il est en train de chercher. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre déjà, euh, c'est que euh, quand on est face à une page web, quand on fait une recherche, euh, on n'est pas dénué d'intention. En fait, on a une intention inconsciente, la plupart du temps, ancrée en nous, et euh, cette intention euh, va nous permettre de nous lancer en chasse ou en mode de, de ramassage de, de plantes, de cueillette. Euh, et c'est ça qui va en fait nous guider. Et c'est là-dessus que nous, concepteurs d'interface, on doit euh, réussir à surfer. Alors, il y a une grosse différence entre le, le web et, le, et la nature. C'est que sur le digital, on se sert quasiment que d'un seul sens pour chercher, hein, c'est le, le regard. Puisque tout ce qui est odorat, goûter, euh, toucher, évidemment, on ne va pas tellement pouvoir s'en servir. Donc, euh, on est très, très euh, limité. Et avec nos interfaces, il va falloir qu'on pallie euh, ce, euh, cette, ce handicap, en fait, dû aux, aux écrans. Alors, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on sait plus ou moins ce qu'on cherche. En fait, on a une idée préconçue. Hein, je pense que c'est déjà arriver à tout le monde de se dire, tiens, je vais aller acheter telle paire de chaussures dans un magasin, puis de ressortir avec une autre paire de chaussures. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment des choix complètement fixes et définitifs, et puis qu'on ne sait pas non plus forcément exactement euh, ce qu'on cherche. Alors, comment on fait pour chercher, en fait, sur, sur une interface, et comment on fait pour chercher également dans la savane euh, bah, Très simple, c'est qu'en fait, euh, on se donne un objectif. Bon, là, par exemple, moi, j'ai envie d'aller tuer un, un éléphant, parce que euh, je sais que la viande d'éléphant, c'est très, très bon. Euh, et pour, pour aller se, chercher cet éléphant, en fait, je vais former dans mon cerveau un ensemble euh, d'informations, un ensemble d'images. En fait, en gros, tout va être traduit en, en images. Alors, je vais me faire une image représentative de l'éléphant, qui est souvent très très schématique hein, par rapport à la réalité, euh, bien sûr. Et puis après, autour de cette image-là, je vais rajouter d'autres images qui sont en fait tout un tas d'informations qui sont issues euh, de mon expérience et que je vais transformer en indice visuel. Alors, c'est quoi toutes ces informations bah, Quand c'est quand on parle de chasse, c'est se dire, tiens, les éléphants, on va, trouver. On va les trouver souvent près d'un point d'eau. Ils laissent des traces derrière, ils crottent, par exemple. On va aussi les trouver près des arbres, etc., etc. Ils sortent plus souvent à la fin de la journée que au milieu de la journée. Et donc, je vais me former en fait un ensemble d'images et d'indices qui vont me permettre de faire une recherche. Je vais me finir à tout ça. Et avec tout ça, je vais essayer d'aller retrouver mon éléphant. Ce qui fait qu'au bout d'un moment… Euh, rien qu'en regardant euh, le paysage de la savane, je vais savoir à peu près où je vais pouvoir trouver mon éléphant. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait euh, quand on fait une recherche sur une page web ou sur une page d'écran mobile, c'est exactement le même comportement. En fait, on va se former un ensemble euh, d'indices euh, qu'on va transformer en indices visuels. Alors, pour le canapé, euh, euh, comme vous voyez euh, le canapé à gauche, je vais euh, le symboliser de manière très, très simple, à part des rectangles, je vais mettre en mémoire sa couleur jaune parce que je veux absolument qu'il soit jaune. Et puis, je vais aussi euh, me fixer euh, en tête son prix, le style que je veux avoir. Et tout ça, je vais transformer plus ou moins en, en images. Et c'est ça que je vais aller chercher en fait, quand je vais arriver sur un, euh, sur un site web pour essayer de trouver le plus rapidement possible ce qui m'intéresse. On va voir que cette histoire de rapide est vraiment euh, importante. Donc, juste euh, un petit aparté. Donc, Quand on arrive sur un site web, et Frédéric en euh, a déjà parlé tout à l'heure, euh, on a plein de stratégies possibles pour trouver un, un produit. On peut euh, soit passer par l'arborescence, soit par le moteur de recherche. Et Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart du temps, euh, les gens passent par le moteur de recherche. Et donc, une des choses les plus importantes qu'il y aura à faire avant de commencer sa recherche, c'est de montrer que ce mo moteur de recherche est visible et présent à l'écran. Et là, comment on va faire pour le chercher En fait, on va se mettre en mémoire. Euh, la plupart du temps, c'est ça, c'est en fait un rectangle blanc. Et la plupart des moteurs de recherche, en fait, sont symbolisés par un grand rectangle blanc qu'on va retrouver la plupart du temps en haut de la page et souvent accompagné d'un petit symbole qui est aussi, la plupart du temps, une petite loupe. Donc, vous voyez, en fait, pour trouver un moteur de recherche dans une page web, on va souvent se dire, tiens, qu'est-ce qui ressemble à un rectangle blanc et avec une petite loupe à l'intérieur ou à l'extérieur Ça, c'est la première étape, et on voit très bien, encore une fois, qu'on se fie vraiment à des images visuelles qu'on se forme à l'intérieur du, du cerveau. Alors là, je vous ai mis, pour continuer, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe ensuite, un résultat de, de moteur de recherche, un parcours oculaire. Alors ça, c'est quelque chose que je fais quasiment au quotidien dans mon entreprise ou expérience. On fait beaucoup de tests utilisateurs avec du, du eye-tracking et on voit très bien comment les gens cherchent sur une page. Et là, je vous ai mis un parcours oculaire très typique, alors qu'il a l'air un petit peu chaotique, mais pas du tout. En fait, on donne des grands coups d'œil à droite, à gauche, sur la page, en essayant de trouver la chose qui nous intéresse. Et là, par exemple, dans une liste de produits comme ça, où je me suis mis en objectif de trouver un canapé jaune, je vais balader mon regard, je vais scroller sur la page jusqu'à ce que je tombe sur ce canapé jaune. On voit que ce parcours est assez long, il est assez chaotique. Je balaye de regard un peu toutes les toutes les parties de la page. Je fais même un aller-retour quand j'arrive en bas de la page. Je remonte parce que je n'ai pas vu tout de suite le canapé jaune. Donc C'est un parcours qui peut être parfois assez long, assez complexe, sans compter que parfois, avant de trouver ce qu'on cherche, on va cliquer sur plusieurs pages, un peu comme on faisait autrefois dans, dans Google. Alors ça c'est un peu le comportement non optimisé, mais c'est ce qui se passe vraiment en vrai. Et la plupart des gens aujourd'hui ne font plus euh, comme ça pour une raison bien simple, c'est qu'en fait c'est extrêmement euh, fatigant de faire ce genre de, de recherche. Il faut garder à l'esprit un truc extrêmement important, c'est qu'on euh, recherche en fait avec notre cerveau, pas avec notre regard. Euh, notre cerveau c'est un organe qui est relativement petit hein, puisqu'il représente à, à peu près entre 2 et 3 euh, de la masse totale et du volume total je crois du, du corps humain. Par contre, euh, c'est comme un SUV, ça consomme énormément d'énergie. Un cerveau, ça consomme entre 23 et 25 de votre énergie quotidienne. Donc c'est extrêmement gourmand et euh, tout est fait euh, en nous-mêmes pour euh, épargner cette économie, enfin pour épargner cette, ce cerveau, pour consommer le moins d'énergie possible. C'est normal parce que si on l'utilise beaucoup, on a besoin de se réalimenter souvent, euh, ce qui n'est pas notre objectif. Et donc le boulot que moi j'ai en tant qu'ergonome ou que de UI des ailleurs, c'est justement de rendre euh, la recherche... Comme on a vu précédemment, qui est assez longue et complexe pour les internautes, de la rendre beaucoup plus facile, beaucoup moins fatigante. Voilà, donc le cerveau est un véritable paresseux et le boulot que moi j'ai effectivement en tant que UX designer, justement, c'est d'arriver à faire que la personne, quand elle cherche quelque chose sur un site, elle y passe le moins de temps possible, et en fait qu'elle arrive le plus vite possible à son objectif. Donc, euh, ça veut dire quoi, en fait, quand on parle d'un moteur de recherche interne bah, Ça veut dire qu'il faut arriver à trouver la meilleure adéquation entre ce que cherche l'utilisateur et la façon dont on va lui présenter euh, le résultat. Alors, en fait, Frédéric a déjà présenté pas mal de choses hein, pour aider les, les, les, les utilisateurs à trouver quelque chose. Euh, moi, je vous donne quelques règles très, très simples que je vous illustrerai un petit peu après, mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut souvent essayer de présenter des meilleurs résultats au meilleur endroit sur la page, donc la plupart du temps, sur un écran d'ordinateur, c'est en haut à gauche, c'est le sens de, de la lecture, évidemment. Euh, c'est de ne pas présenter trop d'informations à la fois, en fait, ne présenter que les informations les plus pertinentes à l'utilisateur. Ce n'est pas la peine de l'inonder avec tout ce que vous avez sur un produit dès le début, parce que là, vous allez vraiment ralentir sa, sa chasse. Euh, et puis, le troisième point, c'est lui donner des outils supplémentaires pour aller plus vite. Alors, les plus caractéristiques, c'est les filtres et les comparateurs. Euh, les outils de tri également qu'on va trouver souvent placés en haut des pages de, de résultats de, de recherche. Donc voilà, donc euh, euh, il y a plein de, de, de, de chercheurs qui ont travaillé là-dessus et nous, donc nous en ergonomie, on connaît pas mal de lois, on a pas mal de, de petites règles comme ça euh, qui sont assez faciles à comprendre pour pour essayer de voir un peu comment on peut faire pour optimiser une interface. Donc ça veut dire typiquement par exemple dans un cas comme celui-ci que si un utilisateur tape canapé jaune dans le moteur de recherche il faudra placer le canapé jeu en haut euh, à gauche de la page. Euh, ça, ça s'appelle la loi de fixe. Le fixe, en fait, c'est réduire le parcours utilisateur au maximum pour qu'il fasse le moins d'efforts possible. Euh, c'est un best practice, évidemment, tout simple, euh, qu'on peut comprendre assez aisément, mais euh, euh, qui n'est pas toujours appliqué sur beaucoup de, de moteurs de recherche. Alors après, euh, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la façon dont on paramètre et dont on règle un moteur de recherche. Ce n'est pas tellement mon métier. Euh, mon métier, c'est plutôt de se dire, mais comment on peut faire pour présenter euh, l'information Alors là, par exemple, euh, c'est sur le site de Maison du Monde, hein, pour ne pas le, le citer, j'ai fait une recherche de canapé jaune, en l'occurrence, c'est vraiment ce que je recherche actuellement pour, pour moi. Euh, quand on fait canapé jaune, voilà ce qui se passe, on se retrouve à droite avec une page remplie de, de canapé jaune. Et là, évidemment, ça devient plus compliqué euh, pour l'utilisateur de s'y repérer. Et c'est là qu'entrent en jeu euh, les informations secondaires qu'il va aussi falloir bien mettre en avant, mais ne pas en mettre trop. Alors là, la, la, ce qui est compliqué ici, en fait, c'est de savoir justement, j'ai vu passer ça tout à l'heure, c'est de savoir l'intention de l'utilisateur. Et c'est vrai que ça, ce n'est vraiment pas évident de savoir ce que, recherche, ce que recherche précisément un utilisateur quand il recherche un canapé, même si, évidemment, quand on est dans le commerce, on sait d'instinct que les critères principaux, ça va être pour la plupart des gens, le nombre de places, les dimensions, bien sûr, le prix. Mais après… Il va bien falloir faire une étude à un moment donné pour savoir quelles sont vraiment ces informations prédominantes qu'il va falloir mettre en avant dans une page de résultats. Donc là, par exemple, en Maison du Monde, on voit clairement que les couleurs sont assez primordiales apparemment, puisqu'elles sont tout de suite en dessous euh, du visuel. Euh, le titre du produit, on indique aussi tout de suite le nombre de places, euh, le prix. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant dans la page de, de résultats de recherche. Et on voit qu'on se cantonne à ça. Et que c'est sans doute largement suffisant parce qu'on euh, a déjà pas mal de travail à faire euh, en regardant euh, toute cette page et qu'on pourra, euh, en tant que chercheur, faire la différence avec ces premiers, euh, ces premiers euh, éléments de recherche. Donc après, c'est ce que je disais juste avant, euh, il faut euh, donner des outils à l'utilisateur pour qu'il puisse affiner sa recherche, parce que, encore une fois, sur la plupart des sites, on a la plupart du temps beaucoup trop de, de résultats, c'est ce que disait Frédéric, Fred Canvey tout à l'heure, c'est que euh, sur beaucoup de sites, on a énormément de résultats et on sait tous que trop de choix euh, tue le choix. Donc, il devient extrêmement important sur la plupart des sites d'avoir un bon outil de, de, de, de filtrage, évidemment, pour réduire ce nombre de résultats. Et on voit tout de suite que ça marche quand on n'a plus que 8 canapés euh, vous pouvez faire l'expérience vous-même, hein, il suffit de regarder. On a, quand on a beaucoup de canapés, comme là, je ne sais pas combien il y en a sur la page, mais peut-être qu'il y en a 32, et qu'on se retrouve avec uniquement 8 choix, euh, on est beaucoup plus engagé à faire un effort. En fait. On se dit, bon, il n'y en a que 8, ok, je vais faire l'effort pour regarder. Euh, C'est une question en fait, de rentabilité, de retour sur investissement. Quand on a bien trié, bien filtré, en général, on se retrouve avec moins de choix et c'est ça qui nous, qui nous engage. Donc, il faut évidemment qu'il y ait ces outils sur tous les moteurs de recherche pour que les gens soient plus engagés à aller au bout de leur recherche. Donc, on pourrait parler pendant des heures de la façon dont on design et conçoit l'interface d'un un, un site, d'un moteur, moteur de recherche sur un site. Euh, moi, je retiens euh, vraiment j'ai juste deux recommandations que, que je voudrais donner. Euh, la première, elle est en amont, en fait, avant de concevoir un moteur de recherche. Je pense qu'il faut vraiment étudier à fond euh, les requêtes. Alors, à la fois sur des moteurs de recherche externes comme Google, bien évidemment, mais aussi sur ce qui se passe sur votre site. Regardez comment les gens cherchent quels termes ils utilisent, quel dialecte euh, ils vont utiliser, quels mots euh, d'argot ils vont utiliser, quels sont les termes qu'ils vont utiliser, euh, combien de mots clés ils vont utiliser, et ensuite, regarder les résultats que vous leur proposez et regarder euh, si vos résultats sont pertinents ou pas par rapport à, à ce qu'ils recherchent. Ça, c'est la première chose, c'est bien comprendre comment les gens euh, utilisent votre moteur de recherche, déjà un, en général, il y en a toujours un, euh, pour pouvoir ensuite ajuster euh, la conception de, de votre interface. Et euh, ma deuxième recommandation, elle va vous sembler un petit peu… Euh, Comment dire euh, caduque, mais pourtant euh, elle est importante à bien comprendre. C'est que euh, votre interface doit rester euh, le plus simple possible, en fait, avec euh, le moins d'informations possibles. En tout cas, sur la page de résultats, euh, vous mâcherez ainsi le travail des, des internautes et vous ferez qu'ils qu seront plus engagés euh, parce que euh, une page à l'apparence simple c'est plus engageant. Une page à l'apparence complexe, tout simplement parce qu'on va se dire, bah si c'est simple. C'est facile à utiliser, ça va me coûter moins d'énergie, donc ok, euh, je me lance. Merci Olivier. Pour cette présentation euh, euh, riche. Alors, on est un petit, on, on, on est en train de déborder. On va déborder un petit peu. Donc, euh, je vais repartager mon écran très vite. Euh, et je vais repasser la parole à Yann. Donc, Yann, je oui. vais, je vais te, euh, je vais te donner la lourde charge de faire une synthèse <rire> un peu rapide, si tu peux. Donc, oui, ça va être donc, très rapide. C'est une double, une, un double challenge. Euh, il oui. faudrait que tu, tu puisses synthétiser en fait ce qu'on, ce qu'on qu a entendu ce matin en quelques minutes, pour qu'on puisse passer ensuite. Euh, aux sessions de, de questions-réponses, questions parce que je, je oui. crois qu'il y en a pas mal. Il y a énormément de questions, effectivement, énormément de remarques. Euh, on va simplifier, effectivement, la, euh, le, la synthèse de cette présentation qui était très riche. Euh, D'abord, euh, Cyril nous a insisté sur le, le fait qu'effectivement, il y avait un problème d'action autour de ces moteurs de recherche, mais que c'était justement une bonne opportunité pour se différencier et changer les choses. Euh, Frédéric Cavazza a insisté à son tour sur le fait que c'était plus qu'une opportunité de se différencier, c'était une nécessité de survie par rapport à des plateformes qui sont en train de détourner les utilisateurs de vos sites marchands pour les emmener chez eux directement et qu'il était temps de réagir, et si possible, avant qu'il euh, y ait une décision euh, de, de loi antitrust qui n'a pas l'air d'arriver. Euh, troisièmement, Frédéric Canvette, a insisté sur le fait que 14% environ du chiffre d'affaires était généré au travers du moteur de recherche et qu'il fallait donc lui donner plus de visibilité, lui donner une taille plus grande et aussi travailler sur quelques points importants comme sa visibilité sur le mobile, par exemple, le fait qu'il ne soit pas caché, de mettre en avant les avis importants, les images et aussi étudier les enregistrements d'écran. Et puis Olivier, qui nous a ramené un peu à l'âge des chasseurs-cueilleurs, euh, nous a rappelé que nos cerveaux sont très petits, mais qu'ils consomment beaucoup d'énergie qu'ils ont besoin de simplicité. Ils ont besoin qu'on les guide, qu'on qu guide les utilisateurs sur les sites Web euh, pour les amener à euh, faire des choix à l'intérieur de recherches qui doivent être le plus simples possible, en leur mâchant le plus, le plus possible leur travail, le travail en évitant de leur présenter trop de choix et en étudiant les requêtes en amont. Et voilà en deux minutes. Super, merci Yann. Eh bien, on peut passer maintenant aux questions-réponses. Je ne sais pas comment on peut procéder. Euh, Alors, on, on en oui. a déjà un bon paquet, là. J'en je ai noté, c'est difficile, de, ça va être difficile de répondre à tout, mais euh, je vais sauter... Euh, euh, sur euh, peut-être une remarque de Renaud Jolie. Euh, je crois que Renaud travaille pour le Roi Merlin, je crois. Et euh, Renaud nous dit « Les avis dépendent beaucoup du type de produit. » Alors, peut-être euh, peut Olivier, Olivier Sauvage peut-être peut peut répondre à ça. Si les avis dépendent du type de produit, euh, je ne suis pas sûr d'être mieux placé pour répondre à cette question-là. Ouais, euh... si, si tu veux, je peux, je peux répondre. Ouais, peut-être Fred, fait, ouais, Fred Canver, Nous ouais. En fait, euh, chez Locan on fait des enquêtes de SAT et... Euh passe avec des gens comme Trustpilot, etc. Donc, en fait, oui, bien entendu, quand tu as, des, quand as euh, des, des produits plutôt impliquants et, et plutôt intéressants, tu, tu vas publier un avis. Mais ce qui compte, en fait, c'est euh, le, le dispositif. Grosso modo, on sait qu'un dispositif d'écoute euh, de clients, donc les avis, fait à peu près 11 à 15 de taux de retour. Voilà, c'est la moyenne des études de satisfaction. Si tu veux augmenter ton taux de retour et quel que soit le produit, et eh bien en fait, il faut travailler ton dispositif avec plusieurs choses. Un, déjà, le moment. Euh, le plus en fait, on est en, en, après l'achat et mieux ça sera. Par exemple, on bosse avec des grandes boîtes comme SFR, Orange, etc. Donc si tu vas dans une boutique SFR, bim, après, quand tu sors de la boutique, tu reçois en fait un SMS. Donc tu restes en fait dans, dans le moment en fait d'achat. Euh, si euh, c'est également le canal, quand tu vas dans une boutique, tu vas pas recevoir un email, tu vas recevoir un SMS. J'ai parlé du message vocal aussi, qui est un outil qui est super pratique pour aller doper un peu sa conversion et, et inciter au réachat. Bref, donc en fait, le, euh, le, le, c est, c est, je pense que oui, il y, y a le type de produit, mais il y a aussi le dispositif qui compte. Et donc en fait, il faut véritablement euh, mettre en place le dispositif qu'il faut et qui va bien. Et euh, bah, le mettre au bon moment, au bon endroit. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à, à cette question. Autrement, je peux vous en dire encore des... pendant non. longtemps. Non, non, pitié. <rire> non. Merci Frédéric. Euh, merci, merci. Euh, on va euh, euh, rebondir sur une remarque de Ali Amaouche, qui je crois travaille pour Niji euh, et qui nous fait remarquer, alors, suite à la présentation de Frédéric Cavazza qu'il a de plus en plus de marques qui ont vu leur trafic direct exploser, il va citer jusque plus 65%, en ayant travaillé la marque plutôt que l'offre, ce qui permet de contrebalancer la cannibalisation du trafic. Qu'en penses-tu, Frédéric euh, Effectivement, ça peut être une bonne chose de renforcer sa marque et non son produit, puisque... Euh, Travailler sur le produit, c'est s'exposer effectivement à la cannibalisation par Google qui va chercher à, à, capter la, à capter le client. Après ça, la seule limite que je vois, c'est est-ce qu'à la base, euh, l'entreprise ou l'organisation avait vocation à avoir une marque forte Donc S'il n'y a pas un travail de structuration de la marque, euh, s'il n'y a pas une velléité à raconter des choses intéressantes autour de la marque, ça va être compliqué d'investir dans la marque. Ça veut dire qu'on va essentiellement acheter, euh, acheter des résultats sponsorisés sur le nom de la marque, mais si, encore une fois, si on n'a pas des choses intéressantes à dire autour, euh, ça, me semble, ça me semble un petit peu, un petit peu compliqué. Est-ce qu'une stratégie de contenu peut aussi aider à contourner ce problème Oui, bien sûr, mais encore une fois, il faut avoir des choses intéressantes à raconter. Oui. Euh, admettons que là, maintenant, à fin 2021, vous disiez, bah, nous, on place le client au centre, et puis, euh, on, veut, euh, on veut réduire notre empreinte écologique. C'est complètement inaudible. Toutes les entreprises du marché disent ça. Donc, c est, c est, ça n'a aucun intérêt d'investir dans du contenu pour, pour raconter des, des banalités. Donc, l'intention est bonne, mais encore une fois, il faut avoir des choses pertinentes et différenciantes à oui. raconter. Sinon, euh, on n'aura pas les résultats escomptés. Personnellement, ça m'a toujours un peu frappé que les, dans le e-commerce, je me souviens avoir eu beaucoup de discussions autour de ça, e-commerce one-to-one, euh, finalement, que le contenu, les stratégies de contenu qui voient qu'ils sont très répandues, notamment en B2B ou ailleurs, et souvent avec des logiques d'originalité, de bouche à oreille, de choses assez sophistiquées. Euh, finalement, en e-commerce, ben, on n'en fait pas tant que ça. Alors, on est là un peu à se plaindre que Google nous prend toute la place. Ben oui, mais il fallait peut-être faire autre chose aussi. Google ou ouais. Amazon, encore une fois, faites une ou recherche Amazon. générique sur Amazon. Vous allez voir les articles, c'est effrayant, effrayant. Mm -hmm. Alors, euh, Ali Amahouche nous a aussi suggéré, peut-être pour euh, Frédéric Canvet, euh nous a suggéré de qu'on pouvait euh, faire une recherche inversée avec l'image. Ah original, oui, oui, bien bah sûr. Bah, ça c'est, bah, en fait. Alors, je, je vois bien, on voit des Amazon, par exemple, d'autres Google, etc., qui proposent ça. Euh, personnellement, moi, je, je pense que je ne suis pas de la bonne génération encore pour le faire. Euh, je pense que ça ira plutôt euh, avec des jeunes générations. Les, les, les nouveaux n'ont ont pas, ont pas encore le, le, le réflexe smartphone. Pas, euh, on, voit, on voit bien, nous, on va sortir euh, dans dix jours une étude, en fait, sur les canaux de communication. Et on voit bien que euh, bah, le téléphone et l'e-mail sont encore les, les les outils privilégiés, et le smartphone, le messaging, reste encore l'apanage en fait, des, des, des jeunes générations. Donc, on voit bien le QR code, pourtant maintenant tout est natif, et on l'a vu, hein, tu as Menti, tu as des choses comme ça, tu as, as le QR code, ça reste encore réservé à une population. Voilà. Moi, je, je dirais la recherche visuelle, oui mais euh, c'est comme le QR code qui a mis des années à s'installer, qui n'est même pas encore euh, tout à fait euh, l'outil qui est utilisé par tous, malgré la nativité de l'usage de en smartphone. Donc oui, euh, pourquoi pas, mais pour des recherches oui. spécifiques. Je pense Attention, pas que ça soit... Le QR code, problème. depuis euh, la disparition des menus dans les restaurants, ouais. Ouais. il faut ouais. flasher ouais. le QR ouais. code ouais. dans un ça a ouais, beaucoup ça changé, augmente. ça. Hein. ça augmente, tout à fait. Je suis nous, il y a deux ans, on présentait un QR code en France, on demandait, euh, ça marche Et Maintenant, on ne pose plus la question. Il hein. euh, y a un renouve... peut-être peut peut mm -hmm. une dernière question, parce qu'on a, oui. a beaucoup dépassé. Une dernière, euh, une donc, dernière pour je, Cyril Bladier. Ce que je c'est ouais, qu'on qu laisse le canal ouvert jusqu'encore pendant que, quelques oui. minutes. Euh, donc, une, une question. Alors, la dernière, peut-être, c'est… Renaud qui lui dit, oui, à un moment, il faut prendre un sujet d'enrichissement, enfin, il faut mettre en avant un sujet d'enrichissement de la donnée. Et je pense que Cyril, c'est un sujet que tu aimes bien. Je vais te oh, laisser conclure sur ce, ce domaine-là. Euh, je suis tout à fait en phase là-dessus. Euh, la, la, la donnée est un, vrai, est un vrai game changer. Et par rapport au, au, à tous les, les sujets que j'ai évoqués de, de, de manque de connaissances clients et qui a été aussi repris par Olivier dans… Dans, dans, la, dans, dans sa conclusion, euh, la data permet vraiment de développer une très bonne connaissance client et, et d'un point qui est assez fondamental, c'est comment précisément l'internaute, une fois qu'il est de, devant son devant son moteur de recherche, va aller chercher le produit ou le service dont il a besoin. Et, euh, Beaucoup de, beaucoup de marketeurs euh, sont convaincus que ou de dirigeants sont convaincus qu'en rencontrant leurs clients, en faisant des enquêtes conso, en faisant des enquêtes clients, euh, ils ont une connaissance de leurs clients. Oui, très bien, sur du offline, c'est très, très vrai. Mais euh, le, ce qu'on constate, nous, chez beaucoup de nos clients, c'est que la manière dont un client part de ses produits quand il est face à vous, en magasin ou en rendez-vous commercial ou dans un déjeuner, et la requête qu'il fera après sur son moteur de recherche pour trouver une réponse à son problème, il y a souvent un écart fondamental. Et quand on approche le web avec sa connaissance offline, on est très souvent à côté de la plaque et on va parler de sujets. Ça, les, les exemples sont très nombreux qui n'ont absolument aucun intérêt pour ces clients qui ne sont pas les bons arguments. et On va, on va taper à côté de la plaque. Et par rapport au, à la remarque d'Ali de, de, ou Renault, je sais plus, sur les, les marques qui, euh, qui ont fortement développé leur acquisition sur la marque, oui, c'est vrai, on voit des marques qui aujourd'hui, ont 90-95% d'acquisitions qui reposent sur la marque, mais elles couvrent notamment dans le luxe, c'est très symptomatique. Très, dans le luxe, c'est dans la mode. Les gens qui vont chez Chanel sont les gens qui veulent du Chanel, point. Et pareil chez Kouples, pareil chez là, toutes les autres marques avec qui on a pu collaborer. On retrouve ça à chaque fois, mais quand on couvre que les gens qui cherchent la marque, on passe à côté de tous ceux qui cherchent autre chose que la marque. Donc, c'est très bien d'avoir développé son acquisition sur la marque. Maintenant qu'on s'est fait, on s'aperçoit qu'on couvre 5 à 10 du marché et on a un levier de croissance extrêmement important en s'attaquant aux clients qui cherchent autre chose que la marque. Merci, Cyril. On va peut-être conclure. ouais. un grand merci à tous. On, on voit déjà que c'est euh, un, un sujet euh, euh, passionnant et passionné. Il euh, euh, y, a, y a énormément de choses à dire. Et à ce sujet, justement, je, je le redis, hein, on va préparer un, un compte rendu, une synthèse de cette euh, de ce webinaire qu'on distribuera la semaine prochaine. Alors, il sera, ce, ce, cette synthèse sera composée de deux parties. Hein. On, on conservera la partie étude qui a été quand même le départ de, de l'ensemble des réflexions qu'on a eues aujourd'hui. Et on rajoutera... Euh, euh, un, un cahier de 5, 6, 8 pages, on verra avec Yann, euh, qui fera un petit peu la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis, on essayera, Yann, si tu es d'accord, euh, d'intégrer aussi peut-être, de voir comment Des remarques les, les, les remarques qui sont... Ah euh, oui, oui c'est euh, très euh, intéressant, donc, très riche. Il y, y, y a énormément de choses. Il y a donc, beaucoup de choses. Voilà, ouais. On verra comment réintégrer tout ça peut-être. On en parlera ensemble dans, dans, dans, dans l'éditorial qu'on va mettre en place. donc en Absolument. Cas, un, et oh, bien entendu, on retrouvera tout ça en là, en, en replay. Et... Exactement. Exactement. Merci, voilà. Exactement. Donc, un grand merci à tous. On a, on a, on a débordé d'un petit quart d'heure, ce qui est finalement est, qui est quand même une prouesse, hein, parce que on savait qu'on dé, qu déborderait, mais… Euh, oh, oh. Je, je pensais qu'on déborderait encore plus. Euh, donc là, on, une heure et quart, donc c'est bien. Encore merci à tous. Et puis, euh, eh bien, on, on communique la semaine prochaine sur, euh, sur cette synthèse étendue de, de ce webinaire. Voilà. Un grand merci encore une fois à, à, à tous pour cette, euh, cette, cette présentation très très riche. Voilà. Merci Un à vous. Merci. Les, les questions et les remarques étaient vraiment très riches. Super. Merci à, et tout tout monde. Superbe. Ouais. Merci à ouais. vous. Merci. Merci. Merci.